Donc comme vous l'avez compris, les semis c'est euh, reparti, euh, c'est surtout reparti pour les semis de poivrons. Donc euh, j'ai décidé d'avancer d'un mois par rapport à 2018, où j'ai commencé mes semis de poivrons au 1er janvier euh, de cette année. Malgré un démarrage précoce dans la saison, je me suis aperçu que certaines variétés n'étaient pas arrivées à terme. Euh, comme par exemple euh, les poivrons sweet chocolate que j'ai décidé de refaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je voulais simplement vous expliquer comment je vais procéder. Pour gagner de l'espace et du temps, j'ai décidé de placer euh, 3 graines par petit pot. Donc au total, j'espère obtenir 11 variétés et pour chaque variété, euh, 2 sujets dans chaque variété. Donc j'en ai ajouté une troisième dans mon pot au cas où l'une des 3 ne germerait pas. Donc comme ça, ça me permettra d'augmenter mes chances. Donc dans les mini-serres que j'avais obtenus euh, en jardinerie euh, et, ou alors euh, dans les magasins Action, on peut les avoir pour 2 euros. pour ceux qui ne sont pas au courant. Euh, donc ensuite, une fois que les poivrons auront germé, euh, je vais les basculer dans euh, des pots de lait. Donc euh, là, je vais percer en fait le bas du pot, sans doute euh, ici à peu près, pour garder en fait un, une réserve d'eau où je mettrai donc, dans le fond du pot, Débit d'argile et donc ensuite je repiquerai euh, les semis qui ont germé ici dans ces pots donc ce qui me fera 11 semis par bac et donc deux bacs euh, avec 11 semis chacun ces bacs là ça tient euh, sur un plateau de l'étagère que j'utilise je, euh, je vais euh, donc enfoncer les graines légèrement avec le doigt et recouvrir d'un petit peu de terreau je les enfonce en fait très peu euh, parce que les graines sont petites donc c'est pas la peine de les enfoncer beaucoup donc je vous montre comment je fais Voilà, donc vous voyez, je, je les enfonce très peu, j'appuie euh, pas trop fort. Donc je vais terminer la, la totalité de la barquette et je vous reprends après. Voilà, donc euh, bah, toutes les graines ont été mises en place. Donc euh, maintenant je vais arroser légèrement euh, mes semis. Donc moi j'utilise euh, ce type de vaporisateur qui sont quand même assez gros euh, et qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc, euh, donc euh, au début, bah, il vaut mieux les arroser avec ça plutôt qu'avec un arrosoir parce que c'est quand même plus précis. Un arrosoir on mettrait beaucoup trop d'eau parce qu'il faut que la terre soit humide mais il faut pas qu'elle soit saturée d'eau donc on les arrose un petit peu et on couvre ensuite avec le couvercle donc voilà donc au départ on ferme voilà les ouvertures qui sont ici pour qu'il y ait une saturation d'humidité et quand les pousses commencent à bien sortir on peut ouvrir et quand elles sont vraiment bien développées, il suffira d'enlever la cloche. Donc cette année, euh, je vais reproduire de nouvelles variétés que je n'ai jamais faites, que j'ai obtenues soit en les achetant, soit en les échangeant, euh, soit euh, avec des reproductions de mes propres graines, soit en retentant de faire germer des graines qui n'ont pas fonctionné l'année dernière. Donc cette variété, c'est la Quadra d'Astigialo. Donc cette variété n'a pas fonctionné l'année dernière, donc je vais essayer de la retenter une nouvelle fois. Le poivron Sweet Chocolate, donc qui a fonctionné mais euh, qui n'était pas mûr à temps. Donc ensuite ce sont des variétés que j'ai faites en 2016. Donc le California Wonder. Le Petit Marseillais en 2017. Et ensuite ce sont euh, des échanges. Merci à Sylvie pour, pour cet échange ainsi que Léa. Donc tu vois, c'est euh, des variétés que tu m'as envoyées l'année dernière et que je n'ai pas eu le temps de, de, de faire cette année, euh, que je vais lancer pour l'année prochaine. Donc trois variétés que tu m'as envoyées. Euh, merci aussi à Laurence donc, euh, pour son piment doux Alba Regia, donc euh, que je vais euh, essayer aussi cette année. Et ensuite, euh, je me suis fourni euh, deux autres variétés euh, auprès d'une autre société euh, qui fait des, des choses vraiment artisanales donc euh, on le voit par rapport au packaging, on voit que c'est quelque chose qui est fait à la main. Donc, la société s'appelle des racines et des graines donc ce poivron c'est la variété mandarine. Donc, et le dernier donc le poivron doux très long des landes donc ce qui me fera 11 variétés et euh, deux exemplaires par variété. Voilà, donc euh, bah, écoutez, je vais arroser euh, mes semis, je vais les mettre à germer euh, pendant euh, quelques jours. Euh, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour euh, le suivi de ces semis de poivrons. A bientôt